Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour tonifier les triceps. Il est important de tonifier cette partie du corps pour deux raisons. La première, fonctionnelle, car les biceps sont souvent plus développés que nos triceps et ça peut poser problème au niveau à la fois fonctionnel et articulaire. La deuxième raison, elle est esthétique, tout simplement pour éviter d'avoir des triceps flasques et tombants. Pour réaliser cet exercice de tonification des triceps, vous allez avoir besoin d'une montée d'escalier. C'est-à-dire que vous pouvez réaliser cet exercice chez vous ou en extérieur. Moi, je me suis placé en bas des escaliers. Mes pieds sont placés en bas, mes fesses sont placées au deuxième niveau. Pas sur la première marche, mais sur la deuxième. Je vais placer mes mains sur la deuxième marche, ce qui va me permettre de descendre mes fesses sur la première. Je vais avancer légèrement mes pieds. Mes pieds sont à l'aplomb de mes genoux. Mes talons sont en dessous de mes genoux. Et je vais réaliser ce mouvement, regardez bien, je vais fixer mes poignets sur la deuxième marche, mes mains tiennent bien la deuxième marche, et je vais lever le niveau de mes fesses, comme ceci, pour ensuite le rabaisser. Et c'est là que mes triceps vont travailler. Donc je vais réaliser ça entre 8 et 12 fois, en fonction de mes capacités. Si c'est difficile à partir de la 8e, je m'arrête à 8. Si je peux aller jusqu'à 12, je vais jusqu'à 12. On y va, c'est parti, je souffle quand mes fesses sont élevées. Voilà, je me suis arrêté à 10 répétitions. Vous prenez une petite pause de 30 secondes et vous pouvez répéter cet exercice environ 3 fois, ce serait l'idéal. Si jamais vous êtes capable de faire plus de séries, vous pouvez le faire une quatrième voire une cinquième fois. Voilà pour la tonification des triceps. Petit détail, pour ceux qui auraient les poignets douloureux, vous pouvez très bien placer vos mains comme ceci, à plat. Et si jamais c'est désagréable au niveau des doigts, vous pouvez très bien mettre une petite serviette en dessous pour réaliser cet exercice de cette manière, malgré une articulation des poignets douloureuse. Voilà, je vous souhaite une bonne réalisation. J'espère que vous avez pris du plaisir à réaliser cet exercice et à tonifier votre triceps. Le plaisir, c'est la clé. N'oubliez pas de vous rendre sur notre blog afin de consulter les divers articles, mais également de trouver d'autres vidéos permettant de tonifier d'autres muscles. A bientôt